Bon allez, faut trancher maintenant. Qu'est-ce qui est le mieux, guitare acoustique ou guitare électrique Générique. Alors pour choisir, il va falloir s'attarder sur les différences qu'il y a entre ces deux types de guitares. Côté fonctionnement, c'est là qu'il y a le plus à dire. Ce qui sort d'une guitare acoustique. Ça provient d'une caisse de résonance qui amplifie le son au moyen d'une table d'harmonie. C'est donc un fonctionnement mécanique. Ce qui sort d'une guitare électrique... Ça provient d'un micro qui capte les vibrations des cordes et qui le transforme en signal électrique, qui est ensuite converti en son par un ampli. C'est donc un fonctionnement électrique. Alors du coup, cette différence de fonctionnement elle va provoquer des différences de son. Parce que comprenez bien qu'étant donné qu'une guitare électrique ne sort quasiment aucun bruit, qu'un ampli n'est pas allumé derrière. Le son qu'on va obtenir avec une guitare électrique va forcément dépendre de la façon dont on règle cet ampli. Les différents boutons qu'on va tourner, plus d'aigu, plus de graves, un peu de reverb, un compresseur, de l'overdrive, voilà. Même si le bois d'une guitare électrique ça joue quand même, c'est surtout l'ampli qui va déterminer quel type de son va sortir de notre guitare. Ça, faut l'avouer, c'est un énorme point fort de l'électrique par rapport à une guitare acoustique. Ou même si vous variez votre façon de jouer, en attaquant plus ou moins, en utilisant la technique du palm mute par exemple, bon bah grosso modo, c'est toujours à peu près le même son qui sortira d'une guitare acoustique. Alors calmez-vous, je vous vois venir les aficionados de l'acoustique, c'est vrai qu'on peut mettre des pédales derrière une guitare acoustique et changer son son. Ce que je défends ici, c'est que ce n'est pas son utilisation première, mais tout est possible, on est d'accord. Autre différence entre ces deux types de guitare, le prix. Et oui, ça c'est un point fort pour les partisans de l'acoustique, pour les petits budgets bah c'est préférable, et ça vient plus ou moins directement du fonctionnement qu'on vient de décrire. La guitare électrique elle ne se suffit pas à elle-même, en plus de la guitare faut acheter un ampli, un câble pour relier la guitare à cet ampli, alors qu'une guitare acoustique bah... Elle sonne toute seule. Ok, alors là encore, je me dois de mettre de l'eau dans mon vin, Je sais que c'est possible de trouver des kits de guitare électrique plus câble plus ampli à 150 euros, hein, okay. tout comme c'est possible de trouver des guitares acoustiques à 2000 euros. Mais là, on compare de l'entrée de gamme avec du haut de gamme. Ce que je défends ici, c'est que à qualité égale, la guitare acoustique coûte moins cher. Enfin, et c'est là, à mon avis, le principal argument qui va trancher entre la guitare acoustique et la guitare électrique, le style de musique que vous jouez. On ne joue pas les mêmes choses avec l'une ou l'autre de ces deux guitares. Et même si la seule règle en musique c'est qu'il n'y a pas de règle, on peut quand même s'entendre sur le fait que la guitare acoustique elle est plutôt adaptée à des styles comme le classique, le folk, les ballades, alors que l'électrique elle marche bien avec des styles comme la pop, le rock, le metal, le grunge, le funk, etc. D'ailleurs moi à ce propos j'ai longtemps défendu l'idée que la guitare électrique ne se jouait pas comme une guitare acoustique, mais je trouve que j'avais tort. C'est bien à cause du style que la façon de jouer varie, pas à cause de l'instrument. On ne joue pas du métal comme on joue de la folk, mais l'instrument lui-même, au final, il n'a rien demandé. Bref, vous l'aurez compris, dans cette éternelle question, quel est le meilleur choix entre une guitare acoustique et une guitare électrique il n'y a pas vraiment de réponse, ça dépend de vous. Ça dépend de quel budget vous disposez, quel style vous voulez faire. Au final, on se rend vite compte que ce débat n'a pas vraiment lieu d'être puisque comme tout bon guitariste que nous sommes, on est plus ou moins condamné de toute façon à s'en acheter une de chaque. À partir de là, la réponse à la question de départ, c'est que...